Le regard est la manière de diriger les yeux vers un objet ou une personne afin de le ou de la voir. Les gens n'ont pas toujours conscience de l'impact et des répercussions du regard dans une communication. Pourtant, il permet d'établir et de garder le contact avec son auditoire, donc de démontrer un intérêt envers les gens à qui l'on s'adresse, ce qui est susceptible de favoriser une meilleure écoute du message. Le regard permet au locuteur d'avoir une forme de rétroaction avec son public. Il informe en temps réel de ce qui se passe pendant une prise de parole. Il est une source d'information importante puisqu'il permet de surveiller l'attention des auditeurs et de vérifier que l'information présentée est comprise ou non. L'observation du non-verbal des auditeurs peut donner des indices au locuteur. Par exemple, si vous observez des bâillements ou des regards fuyants, il vous est possible de vous adapter ou de questionner l'auditoire pour capter son attention.